Je suis venu pour Son amour et sa bonté, sa grâce et ses grandes compassions à un autre endroit. Nous le remercions pour ce jour qu'il nous donne. Nous le remercions aussi pour la bénédiction qu'il a répandue sur nous et qu'il répand encore davantage sur chacun de nous pour que nous puissions nous tenir réellement. C'est une grâce de pouvoir nous tenir dans la présence de ce Dieu que nous qu'il soit donc glorifié de ce qui nous permet de pouvoir l'appeler aussi notre Dieu. Nous avons ce privilège de pouvoir être appelé de son nom et aussi de pouvoir marcher à, avec assurance en, en portant ce nom parce que nous réalisons l'importance que ce nom revêt pour le véritable croyant. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse chacun de vous. Tous ceux qui êtes venus de loin comme de près et ceux qui sont aussi venus pour la première fois en ces lieux, que le Seigneur vous accorde les riches bénédictions et qu'ils vous soutiennent aussi dans votre vie. C'est donc nous désirons ce que le Seigneur, notre Dieu, ait la domination dans notre vie, la domination dans nos pensées, la domination dans notre âme, qui soit réellement le moteur de tout ce que nous sommes. Nous avons besoin de ces dieux dans notre marche de, de tous les jours et à chaque instant, à chaque moment, qui nous accorde réellement aussi ce secours pour que, réellement que nous le mettions toujours en première place dans toutes choses. Nous désirons qu'il soit le premier dans notre vie, le premier aussi dans toutes nos décisions que nous serons donc à pouvoir amener, à pouvoir réellement aussi prendre, parce que nous pouvons réaliser que si nous... Nous agissons en dehors de ce que lui il voudrait, c'est sûr et certain que nous avancerons toujours à ce que nous puissions nous retrouver coincés dans notre avancement et que nous ne pourrons pas atteindre effectivement le but. Nous remercions Dieu de ce qu'il a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls mais qu'il nous enverrait effectivement le Consolateur, l'Esprit de vérité qui nous conduira donc dans toute la vérité. Je prie pour que chacun de vous soit vraiment béni et qu'il soit aussi fortifié, que le Seigneur puisse accorder aussi la joie, la, les soutiens et les secours, parce que nous savons que chacun de nous a, a besoin de pouvoir être dans de bonnes conditions aussi pour avancer aussi dans les choses qui concernent le Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur accorde la bénédiction, c'est pour que le croyant aussi puisse être encouragé à pouvoir avancer de plus en plus dans la marche avec son Dieu. Nous avons cette grâce de pouvoir voir ce jour dans lequel nous nous trouvons et nous remercions notre Dieu pour ses bienfaits, pour son soutien et son secours. Il a toujours été présent parmi nous et comme nous pouvons aussi l'entendre aussi, ce qu'il laissera toujours pour pouvoir nous conduire Puisque c'est lui seul qui nous a donc appelés, afin que nous puissions avancer et marcher avec lui. Nous nous réjouissons toujours de tout ce que le Seigneur fait pour nous, parce que tout ce que le Seigneur, notre Dieu, fait et permet aussi dans notre vie, c'est toujours pour notre bien. Parce que l'écriture dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'éternel, notre Dieu. C'est pourquoi nous soupirons davantage à ce que nous puissions avoir plus d'amour pour lui que pour nous-mêmes que le Seigneur puisse réellement avoir la première place dans dans tout ce que nous sommes, dans nos décisions d'abord, le Seigneur, dans la prise de... Vous savez, -ce nous, il y a tellement de choses dans notre vie, dans notre marche, que nous avons toujours le désir de pouvoir faire et, et que nous sentons que c'est vraiment la chose qu'il faut. Mais ce qui est très important pour nous, d'abord, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de pouvoir être rassurés, par le Seigneur, qu'effectivement, c'est la bonne chose. Et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est vivant et qui est aussi présent, comme nous l'entendons aussi, effectivement. Et puisqu'il est vivant, qu'il a les yeux pour voir, il voit... Les oreilles pour entendre, il entend aussi. Et la bouche pour parler, il parle. Nous pouvons donc le consulter. Nous pouvons donc nous approcher de lui. Nous pouvons donc lui demander, lui prier pour pouvoir... La chose qu'il faut, c'est la sincérité du cœur. Parce que si on est vraiment sincère et qu'on veut vraiment que Dieu fasse quelque chose pour nous, il va le faire. Parce que quand on est sincère, on a aussi la foi en ces dieux. Et, et, et nous savons que Dieu notre Seigneur, quand nous lui prions, lui demandons quelque chose que nous savons qui nous écoute. C'est que nous savons que nous possédons donc la chose, la foi donc en action. Et nous avons besoin que cela puisse être aussi incrémenté davantage dans chacun de nous, parce que nous savons que si aujourd'hui nous pouvons marcher, la chose qui nous tient effectivement, c'est la foi dans la parole de Dieu, dans la promesse. Et, mais si notre foi faiblit de plus en plus alors effectivement aussi nous régressons davantage. Nous prions que les Seigneurs nous soutiennent, nous prions que les Seigneurs nous aident encore davantage à ce que nous puissions voir de plus en plus et surtout aussi être très attentifs à, à sa parole. Il parle, c'est vrai, et, mais parfois nous ne prêtons pas attention à ce que notre Seigneur nous dit. Oh si seulement nous pouvions prêter attention et garder effectivement les choses que le Seigneur, notre Dieu, nous donne, alors dans notre vie, dans notre marche, nous serons encore beaucoup plus effectivement un peuple qui est éclairé et qui dans sa marche effectivement mais tiendra et gardera toujours la victoire que le Seigneur, notre Dieu, nous a donnée. C'est pour que nous puissions avancer avec assurance, que nous puissions aussi savoir qu'effectivement, que le Seigneur ne nous a pas appelés pour échouer, ou qu'il y ait des échecs dans notre marche avec lui. Il nous a appelés pour que nous puissions avoir la victoire. Ce qu'il a vaincu, s'il a vaincu, ce que nous, nous devons être conscients de tout notre cœur. C'est pour ça que... Il a dit, la marque, je pense, il dit, mais si votre foi était comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Donc, effectivement, il y a des montagnes qui peuvent se dresser devant nous, et qu'à ce moment, nous sommes découragés. Mais lorsque nous pensons et que nous comprenons qui nous sommes, que c'est lui qui nous a appelés, que c'est lui qui est avec nous, il a vaincu toutes choses. Parce qu'il a dit ceci, si, il si, dit, mais, dit, mais vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, car je vaincu le monde. Ça veut dire qu'il a tout vaincu Il n'y a aucun domaine dans lequel le Seigneur n'a pas vaincu Donc il a vaincu toutes choses effectivement Et comme l'apôtre Paul le dit aussi mais Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs Donc il n'y a rien dans ce monde effectivement qui peut te ramener à la défaite Pour autant que tu saches effectivement qui tu es c'est pour ça que le peuple de Dieu, peu importe le trouble qui peut être autour d'eux, effectivement, ou la taille de la difficulté, ou la souffrance qu'on peut passer par lequel jamais baisser les bras, ni jamais dire, mais Seigneur, je n'en peux plus. Non, lève simplement la tête. Regarde ce qui s'est passé à Golgotha. Là, à Golgotha, ta victoire a été acquise. Même pour la mort, la victoire a été acquise. Donc le Seigneur, notre Dieu, t'a montré qu'il a vaincu toutes choses. Il a vaincu le péché, il a vaincu les maladies, il a vaincu l'enfer. Il a tout vaincu pour que toi, aujourd'hui, quand tu marches et tu dis, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma soeur. Rien ne peut t'abattre, mon frère. Oh, s'il si n'était pas venu, s'il si n'était pas venu, alors la défaite sera. Mais puisqu'il est venu, gloire au Seigneur. La Job, Job a crié, il a dit, « Je sais une chose, que mon rédempteur, il est vivant !» Il dit, « Mes yeux ici, et non ceux de notre, verront mon rédempteur !» Oui, monsieur, oui, madame, Job était mort, mais il savait bien sûr qu'il vivrait Donc c'est pour ça que toi et moi, nous avons cette assurance que dans toutes ces choses, oui, si aujourd'hui vous êtes dans la faiblesse Demain vous serez dans la victoire Cette fois le juste tombera. Cette fois il règne Le juste ne pourra jamais rester au plus bas Il va être relevé Alléluia Parce qu'il est un témoin toi, ouais, tu sais qui t'a appelé. Tu sais pour quelle raison il t'a appelé. Alors mon frère et ma soeur, tu vivras. Aussi longtemps qu'il n'a pas terminé avec toi, tu vivras. Alléluia. C'est ce que David a dit. Je ne mourrai point, mais je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'éternel. C'est ça que tu dois faire. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelé mon frère et ma soeur à être le puissant vainqueur, parce qu'il est le puissant vainqueur. Il dit, j'ai vaincu le monde. Et s'il a vaincu, nous devons garder effectivement la foi, Amen. qui est dans toute chose. Alléluia Oui, mon frère, tout ce qui peut arriver, pour autant que tu crois en lui, importe la taille, toutes ces choses-là, c'est pour ton bien. Et le Seigneur te donne encore de plus en plus le pouvoir, l'autorité, vous savez, c'est pour ça que nous sommes appelés à grandir dans la foi. Et la foi, elle ne vient pas de moi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la prédication de la parole, Alléluia, est tellement si importante pour le croyant, parce que c'est par là qu'il reconnaît qui il est. C'est par là aussi que le Seigneur de les armes encore davantage. Nous avons affaire à un adversaire. Satan est un adversaire. Il est un adversaire aguerri. Ne prends pas la légèreté, si vous entendez, mon frère ma soeur. C'est un adversaire aguerri. Il te faut quelqu'un de plus grand. Gloire à Dieu. Parce qu'à toi seul. Non, non, non, tu ne peux pas le vaincre, monsieur. Non, non, non, non, non, non, non, non. non. Il te faut quelqu'un qui l'a vaincu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame. Il a vaincu Satan. Gloire au Seigneur. Il a dit, je tiens les clés du royaume. Il se jour de mort. Bien sûr. Il est descendu dans les bas-fonds. Il est monté. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Gloire au Seigneur. Mon frère et ma soeur. Nous avons un puissant vainqueur qui a vaincu le cancer, qui a vaincu toute maladie, qui a vaincu la stérilité. Alléluia. Alléluia. Il vit et il agit. Alléluia. Il n'y a aucune maladie que mon Seigneur n'a pas vaincu, il n'a pas guéri. C'est pour soi, soeur. Ne reste pas avec cette maladie-là. Et n'est pas à toi. Frère, ne reste pas cette maladie là et n'est pas à toi. Il a vaincu cela. Ceci est très important, mon frère et ma soeur. Alléluia. Soyez guéris, mon frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Oui, madame. La délivrance est à toi, ma soeur. À toi, ma soeur, à toi, mon frère. Soyez guéris. Soyez délivré. Oui, monsieur. Parce qu'il a dit cela, parce qu'il a dit cela, je suis l'éternel qui guérit toute maladie. S'il a dit ce qu'il a fait, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune chose, il n'y a aucun démon, mon frère et ma soeur il n'y en a aucun il n'y en a aucun mon frère il a vaincu tous les démons et il a, il a vaincu leur chef satan qui mettait la vie de décharge. oui monsieur satan a été vaincu Alléluia par notre Seigneur Jésus Christ il a versé son sang mon frère il a payé le prix pour toi alors n'aie pas peur de la mort n'aie pas peur de la maladie parce que tout cela, il a vaincu cela. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour ça que le Seigneur t'a donné la foi. Pourquoi qu'aujourd'hui, il t'a donné ce qui te faut. Mon frère et ma soeur, nous avons un puissant vainqueur. Il n'a jamais parlé en l'air. Non. Quand il dit, il sait ce qu'il dit il a dit détruisez ce temple en trois jours je le revois gloire à Dieu le troisième jour il est sorti du tombeau mon frère, et il vit aujourd'hui il vit encore alors mon frère et ma soeur sois sûr et certain que c'est Jésus là qui vit il est monté il te regarde il est destiné pour toi Gloire à Dieu Gloire au Seigneur Quand Satan vient, il dit, mais il a péché, lui il est décès. Mon oh, frère et ma soeur, que votre foi, que votre foi puisse être ferme en celui qui a donné sa parole. Parce que nous marchons avec lui, parce que nous savons qu'il est capable, parce qu'il est capable il ne peut pas dire une chose, qui ne peut pas arriver à pouvoir tenir, s'il a déclaré, oh oui monsieur, quand il prononce sa parole, le ciel tremble, la terre tremble, oui monsieur, gloire à Dieu, parce qu'il ne sait pas sa parole qu'il crée toute chose, et chaque chose dans la nature reconnaît la puissance et l'autorité de la parole. Satan reconnaît l'autorité de la parole. Gloire au Seigneur. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est sûr et certain. Oui, dans les cieux sur la terre. Toute la création de Dieu reconnaît l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est par cette parole que le Seigneur t'a engendré, toi. C'est par cette parole que le Seigneur t'a donné aussi le salut. Alors, si nous sommes engendrés de lui, mon frère et ma soeur, qui pourra donc te détruire? Personne. D'où viendra la puissance qui peut te détruire, toi? Personne. Vous savez, c'est une chose très importante de réaliser, mon frère et ma soeur. De comprendre qu'effectivement, que nous ne sommes pas en train de jouer un jeu. Oh, que nous avons la grâce de réaliser que c'est lui qui nous a appelés nous a ouvert les yeux pour comprendre qu'avant que toi tu sois ici, il te connaissait d'avant, avant même que tu sois à cet endroit et dire Alléluia, Amen il le savait donc s'il savait s'il le savait, mon frère et ma soeur c'est qu'il savait par où tu allais passer mon frère et ma soeur le psaume 132, il dit, tous les jours de ma vie, était ainsi dans les livres, avant qu'aucun n'existât. Donc, s'il ne savait ce que la délivrance, la guérison, la vie éternelle, il était là déjà Mon Vous et ma soeur, la chose dont tu as besoin, c'est de le regarder et dire, Seigneur, merci Merci si, parce que tu as fait quelque chose dans ma vie. Tu as ouvert mes yeux pour que je reconnaisse ce que toi tu es. Ce que toi tu as fait pour moi. Avant je ne le savais pas. Mais aujourd'hui je le sais. Parce que tu m'as ouvert les yeux. Oui mon frère, oui ma soeur. Pourquoi tu marches dans la tristesse Pourquoi tu marches comme si Dieu n'existait pas mais c'est parce que tu n'as pas cru. Mais parce que tu n'as pas cru. Mais si tu croyais. Le Seigneur l'a dit, vous souvenez à Marc, effectivement, quand elle est venue vers, vers lui en disant, mais si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis il ajoute en disant, mais, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Est-ce que toi, tu peux dire cela aujourd'hui mon frère et ma soeur, ne soyez pas des spectateurs, mais des acteurs. Est-ce que toi, tu peux dire cela aujourd'hui Que Seigneur, tout ce que tu diras, je le crois. Mon frère et ma sœur, oui, Marc l'a dit, Marc l'a dit. Et le Seigneur lui répondit en disant, gloire à Dieu, ton frère ressuscitera Quelle est la chose impossible que Dieu ne peut pas faire pour toi Il n'y en a aucune, c'est sûr. Ce que toi tu vois impossible, c'est que pour Dieu c'est possible. Pour quelle raison cela est possible Parce qu'avant que l'événement puisse se passer, Dieu l'avait su. Et Dieu a permis cela. S'il permet, il a le contrôle. Mon frère, ma soeur, ton problème là, Dieu a le contrôle dessus. C'est pour ça que rien ne doit te dépasser, en disant, mais je n'en peux plus. Mais Dieu contrôle toutes choses. Il ne peut pas laisser permettre quelque chose sans qu'il ait la main dessus. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans qu'il ait soit sur le Dieu contrôle toutes choses. Le problème pour toi, c'est celui-ci. C'est la foi. C'est la foi. Juste croire simplement ce qu'il a dit. Matt a bien prononcé la parole. Mais maintenant, quand le Seigneur l'amène à la réalité de sa parole qu'il a dit. Tout ce que tu demanderas à Dieu. Donc, tout ce que je peux demander, Dieu me donnera. Amen. Tu l'as dit. On a dit, mais ton frère va ressuscité. On le regarde, il dit, mais dans la passée, il dit, mais il décidera au dernier jour. Il dit, non. Amen. Non. Amen. non. Amen. Il dit, moi ici, Amen. je suis la résurrection Amen. et la vie. Ah, C'était la chose En ah, sa présence là, il était là On le regardait, c'est pour la question Mais je te connais, oui tu me connais dans la chair oui. Mais derrière le voile Alléluia. Alléluia. Derrière le voile Est-ce que tu vois bien oh Est-ce que tu vois bien Alléluia. Bon, Regardez une chose mon frère Et là maintenant, maintenant là-bas Là où la pierre et la plante étaient complètement pourri effectivement Et il sentait mauvais, vous vous souvenez Alléluia. Mais voilà la chose qui se passe. Là on arrive, là on voit que oui, l'impossible est devant nous. Parce que quand on est un peu plus là, on parle, on dit, oh oui, oh oui, oh oui, ça va Quand on arrive devant la situation impossible, on regarde, on te dit, mais madame, c'est pas possible. Mais toi, tu as dit que Dieu était capable. Okay, okay, okay, okay. Tu as même chanté pour cela. Okay. Mais on met maintenant en face de la chose Où maintenant le monsieur te dit mais On a bien regardé, il est pourri okay. Okay. On a bien regardé chez toi Il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus rien Mais pourtant tu as dit Seigneur Alléluia Amen. Tout ce que tu dis je crois N'est-ce pas vrai oui, Parce que ta foi doit être mise en action Amen. Amen. Ne doute jamais mon frère ma ça même si tu as déjà dit Seigneur je le crois reste ferme même si tu ne le vois pas continue de croire Alléluia. Seigneur je crois tu as la capacité tu dis mais c'est pour ça que tu es Dieu Amen. mon frère et ma soeur oui, Satan peut faire sortir beaucoup d'obstacles pour te décourager par la fouille bien sûr il veut que tu doutes bien sûr ne doutez jamais si Dieu a dit quelque chose, oui, oui, oui. tu le lui as demandé avec foi. Oui, oui. Sois sûr qu'il va l'accomplir. Et là, on l'amène devant le tombeau. Et là, la pierre était là-dessus. Et voilà le problème, c'est que, d'abord, la grosse pierre. Et quand on la voit, on t'amène à la réalité, mais il est mort. Parce que là-bas, tu étais avec lui loin, là où il était encore plus loin. Tu ne voyais pas encore le tombeau. Et tu peux encore, encore, encore là. faut le courage, effectivement, aussi, de marcher. Mais tu arrives devant le tombeau. La réalité te revient. Oui, mais tu es dans la réalité maintenant, messieurs. Mais comment, logiquement, là, Satan vient dire, mais, logiquement, tu ne peux pas. Oui, monsieur, logiquement, on ne peut pas. Parce qu'on ne compte pas sous la logique, messieurs. Alléluia. Dans ces choses, on est au-dessus de la logique. Moi pour la logique, comment le vent souffle D'où vient le vent Si je vais voir la logique, d'où vient le vent Et où va-t-il Est-ce que vous comprenez Les choses changent. Et là, devant le tombeau, et voilà. Maintenant, c'est tout va à cet endroit. Et puis, le Seigneur pose la question, ça pas. Il mais où, où l'avez-vous mis Où est-ce que vous l'avez mis et voilà que son intérieur, sa conscience, et tout ce qu'il est d'un être humain. Parce que la foi est différente, effectivement, de, de, de, Vous savez, parfois nous avons quelque chose comme de, de, de, la force que nous avons de pouvoir dire « je crois » en fait. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, elle est indépendante de toutes de vos émotions. Non, non, non, elle est indépendante de tout. Parce que quelqu'un qui dit qu'il croit, même si la tempête est là... Il ne regarde pas la tempête. Parce qu'il croit en qui À ah, celui qu'il voit. Il ne voit pas la tempête, effectivement, qu'on peut secouer. Non. Il regarde là-bas. Il a confiance, mon frère. C'est cela dont nous avons besoin. Ma soeur. relève toi ça. relève toi mon frère. Le mot n'a rien à t'offrir. Toutes ces choses passeront. Mais il te faut cette foi véritable. Pourquoi Là, tout son sens, est la venue normale. Il dit, mais, oh oui, mais regarde bien. Il dit, mais Seigneur. Il sent déjà. Ça veut dire que c'est impossible. J'avais pris un peu de courage là-bas tout à l'heure. Mais maintenant, je suis arrivé ici. On me met dans la réalité des choses, effectivement. C'est ça l'erreur que les croyants commettent. C'est ça le grand problème. Vous n'allez pas rester parce que vous ne persistez pas dans la foi il faut persévérer. Amen. Satan te combattra toujours dans ta foi. Exactement. Exactement. Tu es devenu un chrétien. Pourquoi? Mais pour croire à Dieu? Pour croire en sa parole? Oui. Alors n'arrête pas. Okay. Continue. Même si c'est dur. Mais continue. Amen. Bien Amen. sûr. Bien Amen. sûr. Bien Amen. sûr. sûr. C'est là ta victoire. Parce que la Bible dit. La victoire qui de ce monde. C'est notre foi. Notre foi qui triomphe de ce monde. Amen. Mais si tu la perds cette fois, ah ben, le monde le dessus vient sur toi. Alors que, effectivement, on mais oui, mais, mais il sent déjà. Des... Ça veut dire qu'il est décomposé. Et il était. Oui. Amen. Bien sûr que dans la réalité, il était. La raison avait raison. Oui, Amen. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais ce n'est pas la raison qui t'a amené là. Oh. C'est lui que tu as rencontré. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi. Oui, tu l'as dit toi-même. Oui, si tu étais ici. Alléluia. Alléluia. Okay, okay, okay. Okay. Il dit maintenant ben, même, je sais oui. que tout ce que tu demanderas à Dieu, oui. Dieu te raccordera. Okay. Donc quand tu pries Dieu, quand tu parles de lui, que tu crois en lui, sois sincère. C'est sûr. Parce qu'autrement, tout ce que tu fais ne vaut rien. Tu n'es qu'un hypocrite. Et Satan dit les hypocrites. Oui, parce qu'il va te ramener dans cette position où tu seras confronté à ce que maintenant tu commences à voir la réalité. Parce que les croyants ne marchent pas avec la réalité. Mais tu n'as jamais dit que mon juste ne vivra pas la réalité. Non, mon juste ne vivra pas la foi. La foi ne consiste pas par la vue. Que je dois d'abord voir et comment ça va à passer, et puis quoi Non. Non, c'est une ferme assurance. Donc je ne le vois pas, mais je possède la chose ce n'est pas une comédie, monsieur, non, mais c'est une réalité. Elle n'est pas là, mais je la tiens à la chose. Gloire à Dieu, jusqu'à ce que je la voie. C'est comme ça que nous croyons, et puis nous voyons par la suite. Est-ce qu'Abraham avait, avait vu Isaac Non. Abraham n'avait pas vu Isaac. Mais puisque Dieu l'avait dit okay. Okay. Que ta femme vendra un fils okay. Il savait que c'était une stérile. Okay. Gloire à Dieu Amen. On l'a perdu, on dit Isaac oui. Mais pour Abraham effectivement c'était accompli Amen. Même s'il a disait, Mais tu as veillé, pas de problème Amen. Mais la Bible dit mais espérant contre Toute espérance Amen. Pour lui il avait Isaac les veut dire des choses, effectivement, il avait Isaac. Même quand on a dit viens me l'offrir, il est parti avec Isaac. Il savait, il savait que Isaac, même s'il mourait, Amen. Dieu allait le ressusciter. C'est ça la foi. Amen. Tu es sûr et certain que Amen. ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ou soit tu un croyant, ou soit tu un soi-disant croyant. Ou un incrédule. Mais si tu es un croyant, sois le à 100%. Allez, allez, Mon frère, ma soeur, je ne veux pas perdre ton temps à être insolent. Non, je suis un croyant, mais à 100%. S'il faut mourir, je meurs dans la foi. Allez, Alléluia. Allez, oui, monsieur. Je ne vais pas mourir parce que j'ai douté. Non, monsieur. Je vais mourir parce que j'ai cru à la parole. Et quand je meurs dans la foi, je ressusciterai. Allez, Gloire à Dieu, pourquoi la sémence est dedans allez, c'est pour ça qu'il dit à ma n'étais-je pas dit Tu commences à trembler. Tu as oublié qui je suis. Je te l'ai dit. Je suis la résurrection et la vie. Et je te l'ai dit même d'avant, je dit, mais ton frère, il ressuscitera. Okay. De quoi tu peur et puis il pose la question que. Il dit, mais <coughs> n'étais-je pas dit que si toi ici tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu N'est-ce pas dit C'est ça le problème, mon frère. Quand on arrive devant la situation, alors on te montre effectivement <rire> toutes les conséquences de ceci et de cela. Alors la personne fond comme neige. Ça, c'est ce que Satan aime bien. Satan aime que les gens n'aient pas confiance en Dieu. Voilà. Et si toi, tu es comme ça, soeur, tu es vraiment la proie de Satan. Ouais. Que vas-tu faire avec des démons ouais. Peu importe que tu ne crois pas en notre Dieu, ouais. tu vas aller avec les démons. Ils sont vaincus. Mm. Ils n'ont aucune puissance. Oui. Ils aucune... Ah. Nous, nous avons ah. le pouvoir. Ah. Il a dit que vous ne croyez pas, c'est ah. votre problème. Okay. Okay. Mais, mais voici, okay. je vous donne le pouvoir. Ah. Le pouvoir ah. sous toute ah. la puissance ah. de l'ennemi. Et rien, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu crois cela Alors, reçois-le, mon frère. Alléluia. Satan ne peut pas dominer sur toi. Mais toi, domine sur les démons. Frères et sœurs, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est fort. Oui. Non, il ne reste jamais dans la défaite. Lorsqu'il trébuche, il ne reste pas par terre. Vous vous souvenez de Samson Vous okay, okay, okay, okay. savez Samson C'était un homme qui était au d'une manière extraordinaire. Oh, les Philistins fouillaient devant Samson. Et Jésus a dit, mais comment on va faire Quand il venait effectivement, il trouvait Samson. Samson défendait effectivement son pays. Bien sûr, c'était un fils d'Israël. Mais voilà qu'effectivement, il avait un secret. Ah oui, jamais les ciseaux pouvaient passer par ses cheveux. Ces gens ont tout fait, ont tout fait, ont tout fait pour ça. mais d'où lui vient la puissance qu'il a, le pouvoir qu'il a effectivement. Mais il a une alliance avec son Dieu. Oh. Dieu lui a dit, aussi longtemps que tu garderas tes cheveux comme cela, sans qu'il n'y ait pas de perles de ciseaux dessus, oh tu seras, tout, personne ne pourra résister. Tous les Philistins, tous les démons des Philistins, tout ça, vous ne jamais. Et puis vous savez comment ils l'ont piégé. Alors, piégé, il a voulu dévoiler les secrets. Et alors, c'est parce que cet homme-là, <rire> c'est extraordinaire comment, quand Dieu est dans un homme, Amen. la capacité qu'on peut avoir à un homme. Amen. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai cela. Et voilà qu'effectivement, que même quand on le liait par des chaînes, les chaînes sautées et tout ça, vous connaissez, non. Et alors, voilà qu'on a, on a eu à pouvoir le mettre dans des conditions telles qu'il a eu à pouvoir vendre. Des pièges, il est tombé, vous connaissez cela? Et alors, ils l'ont même crevé les yeux, ainsi de suite. Et ils l'ont mis, effectivement, dans leur temple, effectivement, dans la prison chez eux. Et pendant ces temps-là, ils disaient, nous avons la victoire. Maintenant, on peut dominer sur le, les enfants, les peuples d'Israël, effectivement, sur la main Donc, on peut tout dominer. Ils étaient contents, ils chantaient. Mais dans sa prison, cet homme disait, Seigneur, souviens-toi de moi. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois et pendant qu'il priait, le cheveu poussé. Alléluia Encore une fois, encore une fois, le cheveu poussé. Gloire à Dieu Alors tous les ennemis se sont rassemblés de la La puissance est revenue. Il a mis les mains pour laisser tous ceux qui étaient ennemis ont été tués. Dieu est capable. Quand il t'a donné quelque chose, c'est sûr et certain qui ne peut pas changer. Merci, mon précieux frère. Si il l'a dit à toi, <rire> le Seigneur ne t'a pas appelé pour rien. C'est parce que tu ignores même ta naissance. C'est ça le grand problème. Quand tu ignores qui tu es, Satan va te faire quoi, n'importe quoi. Et tu vas comme un chien à gauche et à droite. Non, tu dois connaître que tu es un pédigré spécial. Vous savez, un aigle est différent d'un poule. Vous savez, n'est-ce pas Une poule est une pondeuse. Elle pond même s'il n'y a pas. Mais l'aigle, ce n'est pas possible. Okay, okay, okay, okay. Vous pouvez chercher mon frère. L'aigle, ce n'est pas possible. La poule pond des œufs tout le temps. Mais l'aigle, lui, il pond soit un œuf ou trois œufs. Donc, il connaît ce petit. Il est placé tellement si haut. Amen. Oui, monsieur. Amen. Donc, à ce moment-là, quand il sonnait, oui. il est là, en train de sous sa couvée monsieur. Oui. Pendant 45 jours, il est toujours là. Est toujours là. Parce qu'il est sûr et certain que ces heures-là, ils vont éclore. Amen. Et le ne peut même couvrir ces heures-là. Frère, que tu me donnes les grâces. Mais regardez bien. Et quand, qu'est-ce qui se passe, mon frère et ma soeur Quand l'aigle, le petit aigle, on est. Alors, on est sûr et certain que cet aiglon-là, il va grandir. Parce que sa maman et son papa veillent tout autour. Alors, regardez, frères et sœurs, Déjà, quand il est dans son nid, quand il est né, il sentent déjà sa nature de ce qu'il est. Bien sûr. Bien sûr. Parce que pour quelle raison, frère, mais c'est pas possible. Pour quelle raison Mais en fait, quand il lève les yeux, il voit la maman aigle avec les airs qui sont tellement puissants. Donc il regarde fait, lui, comment il va il va majestueusement. Okay. Dans les airs, il, il nargue même tous les oiseaux. Amen. Amen. Il peut voler même quand la tempête vient. Amen. Il se laisse emporter. Oui, c'est vrai. Amen. Il voit qu'il est tellement si puissant. Okay. Donc s'il est puissant, qu'est-ce qui peut nous arriver? Amen. Et Amen. puis non seulement cela. Son est tellement si haut. Okay. Okay. Okay. Merci. Il faut avoir les ailes tellement si haut pour arriver à atteindre ces nids-là. Donc, non seulement qu'il voit la machine, mais il voit aussi la place qu'il a été positionné. Cet enfant, ce petit lion, il est à l'aise. C'est très bien qu'il va bien grandir, qu'il va bien sortir, même si on entend les, les, comment les, les, les hyènes en bas. Oui, oui, oui, ils sont en bas. Il ne va pas commencer à prendre, non, non. Ils sont en bas parce qu'il sait où il est gardé. Que là où il est, il n'est pas seul. Que son, son papa est tenté de courir effectivement tout autour autour pour vérifier. Même s'il voit un nien monter, savez comment Les becs de l'aigle, effectivement. Amen. Mais ces animaux, ils fuient l'aigle. Parce qu'il connaît qu'il est un déglon. Il est né de cet oiseau-là qui va tellement plus haut. Amen. Mais toi, tu es né de qui okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Frère, tu t'appelles un fils de Dieu. Amen. Tu t'appelles une fille de Dieu. Amen. Alors si tu es un fils de Dieu, okay. qui est ton père. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. <rire> <inaudible> mais qui est ton père c'est ça le problème okay. Okay. Okay. tu es né de qui <inaudible> <Okay>. <inaudible> savoir qui t'a engendré si dieu est vraiment ton père c'est que tu dois faire les œuvres de ton père oh, ah, Sœur, pourquoi tu as battu Si Dieu est vraiment ton Père, okay. est-ce qu'un Père peut abandonner son enfant charnel. Toi déjà un être charnel, okay. tu ne peux pas abandonner le même les tiens, même s'il est mauvais. Même s'il est mauvais, tu demandes, frère, aidez-le, sœur, aidez-le, même s'il sait qu'il est mauvais. Aidez-le, parce qu'il veut qu'il ne puisse pas te perdre, mais qu'il doit, tu pries pour ton enfant. Mais Dieu. Amen. À combien de bonnes raisons Dieu okay. peut réellement se souvenir de toi? Amen. Même Merci. dans ta faiblesse. C'est pour ça, dans ta faiblesse, ne demeure pas faible. Oh. Mais demande pardon, Seigneur. Parce que Dieu aime pardonner. Amen. Amen. Amen. N'oublie Amen. Amen. pas, il ne t'a pas fait sortir pour que tu sois perdu. Jamais. Non, pas du tout, mon frère, pas du tout, ma soeur. Même si tu passes par l'épreuve, sache que l'esprit aura toujours un terme. Ça va s'arrêter un jour. Pour quelle raison Parce que les épreuves sont pour un temps. Amen, Amen. Okay. Amen. Merci, Seigneur Amen. Merci, Seigneur <rire> <rire> Satan en utilise comme étant une arme. Mais Dieu en utilise effectivement aussi comme étant votre force. Amen. Parce que, par le preuve, vous devenez tellement si fort, parce que vous allez avoir la victoire, et vous dire, mais j'ai vaincu. Alléluia. Oui, c'est vrai, mon frère et ma soeur. Alors, n'ayez pas peur de la preuve. Glorifiez le Seigneur au travers de votre preuve. Oui, monsieur. Alléluia. Alléluia. Par le preuve, maintenant, tu vois la nature de Christ en toi. Pour quelle raison pour cela vous tendez ça Parce que, le Seigneur a dit, je ne vous laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai à l'autre côté, non, je serai avec toi. C'est là que tu vas voir que tu es avec moi, bien sûr. Mais il faut que Dieu t'éprouve qu'il est avec toi. C'est dans les situations les plus difficiles où tout le monde commence à abandonner, à lâcher prise. Oui. Amen. oui. Et tu dis, mais j'ai tenu. Mais tu as tenu parce que tu l'as écouté. Amen. Ah oui. oui. Mais j'ai vu que nous n'avons pas bougé, non pas su arriver à tenir. Il dit, mais toi, moi j'ai tenu, pourquoi Parce que pendant toute l'épreuve, il était avec toi. Voilà. Quand tu voulais faiblir, il dit, mais lève-toi. D'une manière ou d'autre. Vous savez, frère, le Seigneur s'agit d'une manière particulière. Il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une autre manière. Bien sûr. Bien sûr. Tu es dans tes pouvoirs, maintenant, tu es tout seul, quelque part comme ça, tu avances, tu veux prendre les trames. Tu entends seulement quelqu'un qui te dit, « Ah, monsieur, mais toi, tu es, toi, tu es vraiment quelqu'un spécial. Pourquoi te décourager Prends courage. » Tu regardes, il ne te connaît pas. Oui. Comment il a pu dire ça oui. Mais ce n'était pas lui. C'était Dieu. Amen. Qui a parlé par la bouche de quelqu'un pour te dire que, « Prends courage. » Tu sens ça te fait quelque chose mais ça, Tu dis, « Alléluia, Amen. je dois prendre courage. » C'est comme cela que Dieu, mon frère. Amen. Mais vous savez qu'il a même fait parler l'âne, non Amen. Notre Dieu est le faiseur de l'impossible. Amen. Amen. Alors, pour toi, croyant, à moins que tu sois un soi-disant, mais pour toi, un croyant, un fils de Dieu, ça, je parle au peuple de Dieu, pour toi, un fils de Dieu, soyez sûr et certain, l'impossible n'existe pas. Amen. Après, au point où le Seigneur vous a transporté Il vous a montré ce qu'il est pour toi bon, Alors d'où viendrait quelque chose d'impossible okay, okay, okay, okay. Et vous savez ce que vous avez oublié Ce que le Seigneur a dit Que toi l'homme Qu'est-ce que tu vas faire Tu domineras sur toute chose Depuis la Genèse monsieur Et je ne sais pas si vous avez bien prêté attention il n'a jamais dit ça à un ange. Non, jamais. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit un ange. Il dit, toi l'ange, tu dois dominer sur toutes choses. Non, monsieur. C'est pour ça que la domination reste toujours sur toi. Même si ça t'arrive, Dieu a dit, tu domineras. Pourquoi, monsieur? Pourquoi, madame? Mais parce que tu as un fils. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Amen. oui. Amen. Amen. Amen. Tu oui. es héritier La terre a été créée pour toi Pas pour les anges, non, messieurs Alléluia Gloire à Dieu Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Tu es mon fils, jamais aucun Alléluia Gloire à Dieu Amen Amen Amen Amen et ma sœur quand cet archange a eu à pouvoir pécher, Dieu n'a pas quitté son trône. Alléluia, non. Gloire à Dieu. Alléluia, mon Seigneur. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas quitté son trône. Il a des dieux se perdre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais toi? Il a péché, il est descendu. Gloire au Seigneur, il est Dieu, il est roi, il est le Maître, il est le Seigneur. Gloire, les nous frère.